Je m'appelle Raphaël, j'accompagne les investisseurs, donc les personnes qui souhaitent investir en bourse ou devenir trader. Simplement pour générer des revenus en plus et atteindre leur liberté financière grâce à la bourse. Le programme et son Passion est vraiment adapté. Je pense que ce que j'aime bien c'est l'aspect humain des différents intervenants et puis justement comment on a différents on peut justement travailler des points précis, que ce soit la stratégie, même le développement personnel, et puis les aspects techniques aussi. Donc on peut vraiment aller en profondeur sur chacun des points. Donc ça aide vraiment à développer le business. Donc voilà, donc on a, on a des vrais résultats derrière, donc c'est ça qui est et intéressant. Ouais, le programme mission passion parce que je pense que ça peut être adapté à plein de personnes, en tout cas toutes les personnes qui ont envie d'avoir un, un projet, qui ont envie d'impacter le monde et euh, un projet qui est bienveillant. Justement, euh, je pense que c'est un programme qui peut vraiment les aider à trouver des clients, à euh, aller plus loin, développer leur offre et euh, qu'ils puissent réussir simplement les, les idées d'autres personnes.